Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini-épisode. Après plusieurs années d'utilisation bah de ma ponceuse stationnaire, je vais pouvoir enfin changer les abrasifs. Euh, ça a été un peu difficile puisque j'ai eu vachement du mal à trouver des abrasifs de rechange, mais j'ai réussi, j'ai trouvé ça sur le web, et je commence donc par l'abrasif euh, vertical entre guillemets, ou horizontal, et pour ça c'est relativement simple, j'enlève quelques éléments, je change la bande, et pif paf pouf c'est parti j'ai acheté des bandes en 120 mais celle là que j'ai installée c'est une avec un grain de 80 maintenant on va s'occuper en fait du, bah, de l'abrasif circulaire pour ça bah, je commence par démonter la table et les protections et maintenant mais bah, ça va être le grand jeu de euh, essaye d'enlever euh, l'abrasif circulaire qui est collé sur le truc en métal et pour ça bah, je vais utiliser un décapeur thermique je règle à peu près autour de 150 degrés et qui devrait pouvoir permettre de désolidariser la colle. Euh, malheureusement, vu que cette, euh, cet abrasif a été usé et abusé, euh, ben, la colle est super vieille et a beaucoup de mal à se barrer. Même en la chauffant, elle se barre mais elle reste collée comme on le voit ici sur la partie métallique. Euh, alors soit je l'ai pas chauffé suffisamment, ce qui est une option, soit elle était un peu trop vieille. Donc euh, plan B entre guillemets, on commence par euh, ben, le noyer avec de l'acétone la, de la, de et euh, on le gratte avec les doigts doigts. Et de temps en temps, je lui mets un petit coup de chaud histoire de ramollir un petit peu la colle. Je remets un petit coup d'acétone et pif paf pouf. On continue à enlever tous les dépôts de colle à droite à gauche avec les doigts. Alors au final, je me suis un peu cramé les doigts, je me suis cramé le pouce et l'index, mais c'est pas dramatique. L'important c'est que j'ai réussi à enlever tout l'adhésif et que maintenant j'ai une plaque métallique qui est toute propre et qui va pouvoir re recevoir mon nouveau cercle d'abrasif de, de 250 mm que lui aussi je vais coller. Alors j'aurais dû mettre un truc avec des scratchs mais euh, j'avais pas le budget pour euh, pour m'acheter ça donc ce sera pour la prochaine fois. Euh, je remets bien sûr les différents capots en place ainsi que la petite tablette que je vais régler pour qu'elle soit pile poil à 90 et voilà euh, les abrasifs ont été changés et ça, et ça change complètement tout. J'avais des vieux abrasifs pourris qui cramaient le bois et qui ne le, ne le poncez plus, donc ça, ça va être vraiment bien. J'en profite aussi pour bah justement mettre deux petits éléments qui vont permettre de ranger euh, mes bandes abrasives, mon 120 et mon 80. Et voilà, le changement a été fait, ça a été rapide et ça euh, marche très très bien. À bientôt et que la barbitude soit avec vous.